Yo, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, les gars, on va vous présenter une petite stratégie. Donc, à deux, je suis en compagnie de Belogol. Belogol, il n'est pas là avec moi pour, euh, pour parler. On n'a pas réussi. Je n'ai pas enregistré les voix. J'ai un peu chié. Donc, la partie elle résulte du live qu'on a fait hier. Donc, euh, avec Belogol sur Verruct. On s'est fait doser à la manche 45. Une dosade. Euh, de ma faute j'ai envie de dire, donc euh, moi qui suis tout le temps en train de, de la ramener, de casser les couilles aux gens en disant que je contrôle Véruc. Donc on va voir euh, un Foris en blanc qui pack les zombies like a Boss donc là dans la salle au Thompson. Donc je vais vous expliquer tous les petits chemins de la stratégie qu'on a fait avec Velo Donc dans un premier temps vous avez pu voir le spawn contrôle du début. On s'est mis dans la première salle pour faire le spawn des deux salles. Donc une fois que le spawn est fait, je l'ai repack dans la première.. Je les pack au Thompson. Bellogol m'allume le piège en haut et moi je fonce dedans Donc pourquoi on allume le piège d'abord Avant c'est pour que quand Une fois qu'on crame la vague là tout de suite Que le zombie ne crame pas trop de zombies Que le piège ne crame pas trop de zombies Après Une fois que Bellogol descend là tout de suite Tac il, il passe devant moi En fait il me crée un chemin Et moi ici je, je me remets à paquer Tous les zombies qui sortent D'en haut, donc là sachant qu'à partir de maintenant Nous allons devoir partir au piège du MP40 On utilisait deux pièges Donc à savoir que Comme je vous ai dit juste avant, le piège était allumé en haut Donc il y a des zombies forcément qui meurent Il y a des zombies qui meurent et qui réapparaissent Ils arrivent sur notre chemin, ils cassent les couilles Donc cette map est très chiante Moi il y a quelque chose qui me plaisait pas déjà dans la stratégie C'est qu'on utilisait le piège du MP40 Mais bon, d'un côté Voilà, on voit même au loin Qu'il y a des fils de pute qui déboulent Vraiment à la ramasse et tout donc c'est vraiment... Euh, bah moi, moi pour ma part, j'aime pas trop ça. Oh là, défoncer un zombie avec les bêtises plus le Thompson, on me rappelle. Donc là, une fois qu'on a le piège du MP40, il y a deux choix. Soit vous descendez comme on fait, et là ça fait que le spawn est en bas en first room. Et donc, légèrement... Il est légèrement plus rapide, c'est ce que je disais à VéloGol, mais c'est beaucoup moins safe. Ou soit vous pouvez au lieu de descendre directement en first room Attendre dans la salle du STG comme faisaient Dims euh, et WLR lors de leur stream Ou comme même je fait avec Dims euh, et avec euh, Kingweed Mais donc comme vous voyez c'est vrai que Bello Gold comme il faisait le spawn en bas Les, arri les zombies arrivent plus vite Mais il y a toujours des retardataires C'est ce que je disais à Bello là des fois il oublie d'activer le piège Donc c'est moi qui vais l'activer directement Donc euh... Moi, personnellement, j'aimerais bien jouer, euh, pour une fois, Verrucque, puisque j'arrive bien à la jouer. Je la jouerai bien en mode euh, blanc et en restant en haut, directement à passe-passe. On va refaire à... à fin, là, oh là là, le pote, poteau Belogol, là, il s'est fait rouler dessus, carrément. Donc, vous allez voir, euh, la fin de partie, elle va arriver vraiment très très bientôt. Donc, en fait, la stratégie, elle était vraiment assez simple. En fait, on les paquait, euh, voilà, on les a amenait... Euh, on les amenait dans le piège du haut, on les cramait en haut, on redescendait en bas, on les repaquait, on les emmenait dans l'autre piège, on les redescendait. Donc en soit, on a fait 45 manches, donc on n'a pas eu le temps vraiment de faire, euh, vraiment la stratégie, l'appliquer, on l'a appliqué euh, de la manche 40 à la manche 45, mais bon, bah voilà quoi, on n'a même pas fait, moi j'ai même pas vu un 50 encore sur ce map, j'ai même pas encore eu l'occasion de voir 50 manches de mes propres projets sur ce map. Donc, le, au moment où vous visionnerez cette vidéo, je sais pas trop ce qu'on aura fait encore hein, sur, ce, sur, cette, sur cette carte. Mais dans tous les cas, je vais en profiter pour vous inviter à rejoindre notre groupe Facebook To Play Zombie sur lequel vous pouvez partager toutes vos vidéos de zombies. Vous pouvez aussi. Et là, regardez, deuxième fois qu'il se fait doser dans les escaliers. Franchement, les escaliers c'est de la merde, on verra que c'est un truc de ouf. Et regardez ce que je vais faire. Je suis un los. Regardez, il me bloque. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, la mort de Trisomic. J'aurais pu rester en haut, pas paquet en haut, j'aurais pu pas mettre un singe, j'avais pas de singe. Mais bon voilà, c'est des trucs qui arrivent, c'est que ça arrive euh, un million de fois avec Dim, avec j'ai eu des fins de partie vraiment de chien et là celle-là elle est vraiment. elle est, elle est, elle est vraiment un chier. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Forest. Ciao ciao tout le monde